Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille. Et voilà le retour de la Ligue des Champions, cette compétition que tout le monde attend, sauf les Parisiens, parce que le Paris Saint-Germain a été littéralement éliminé, humilié, étranglé. C'est fait littéralement boire par le Bayern de Munich. Allez-retour, baf, à l'aller, deux baf. Au retour, et on a vu qu'il y a eu d'autres baffes aussi qui ont été mises par le Bayern de Munich, mais les baffes ont été annulés. Là, on a vu que Manchester City ne jouait pas dans la même cour que le Paris Saint-Germain et que tous les bambins. Le Paris Saint-Germain est officiellement un bambin. Parce que quand on regarde le Manchester City, comment ils sont tailladés, taillés, hein Pour la victoire, on se dit, mais attends, où est-ce que le Paris Saint-Germain voulait aller Où est-ce qu'on voulait aller Hein tu penses que là, les équipes qui sont actuellement encore en liste, ce sont des bambins Hein Tu vois pas combien de joueurs il y a à chaque poste Il y a au moins 5 joueurs à chaque poste, c'est du grand n'importe quoi Et là, on voit Erling Haaland qui est en train de faire une saison stratosphérique. Le mec, il a déjà euh, dépassé le record début en championnat, et là, il est en train de montrer à toute la population que lui, il n'est pas là pour faire des calculs mentaux ou pour faire du social. Il est là pour éliminer son adversaire. Et c'est ça qu'on voit. Et là, à cause de lui, on va encore voir des gens dire Ouais, Alain, il est meilleur que Mbappé. Allende, il mérite plus que Mbappé, Allende, blablabla, bla, bla, Allende, blablabla. Bla, bla. Alors que tout le monde sait que Mbappé ne regarde même pas Allende. Mais dès qu'Allende est dans la surface, le mec arrive à marquer avec tous les compartiments de son corps. Vous vous rendez compte Sauf la main, parce que ça c'est interdit, il n'y a que Maradona qui peut faire ça. Ou bien tirer Henri, on se souvient hein, quand il a mis la main, ça a qualifié la France pour la coupe du monde. Et après on a commencé à lui crier dessus, à lui faire caca dessus. Mais là, là Erling Allende, c'est du n'importe quoi. Franchement, il va falloir que lui, on fasse des études poussées pour voir comment il a pu avoir ce sens du but. Vous vous rendez compte comment il est tout le temps bien placé pour marquer son but Il met le pied, il met l'épaule, il met la tête, il met la hanche, il met des, des coups de pied en karatéka. Hein Alors Ibrahimovic, vous avez réussi à, à, à, à faire un, à, à, à prendre le talent d'Ibrahimovic et de mettre ça dans Haaland la avec le, le talent de, de, de Adriano parce que lui quand tu le tapes, c'est toi que tu te blesses. Hein? Non, ce joueur là, il faut l'enlever du football. Il n'a qu'à aller faire de l'UFC. Hein? Il est trop costaud, il est trop grand, il est inarrêtable. Hein? On dirait Lebron James qui court sur un terrain de basket, c'est du grand n'importe quoi. Comment vous voulez -vous, comment voulez vous arrêter un joueur qui ne sait que marquer? Il ne sait rien faire d'autre que marquer. Tout ce qui est contrôle de balle et tout, nanana, bon, il sait faire. Mais sa spécialité numéro un, c'est quand il arrive devant le gardien. Il n'est pas là pour faire des trucs de je ne sais pas quoi. Il est en mode hitman. Il est là pour, pour éliminer l'adversaire. Ah là là, quel joueur. Franchement, euh, on voit que Manchester City cette année a une ambition réelle. Parce que là, on voit que le championnat, c'est presque à Arsenal. Donc il en reste. Plus que la Ligue des Champions a remporté. Et là, ça fait combien de temps que Manchester City a je sais pas combien d'euros et n'arrive toujours pas à remporter une Ligue des Champions C'est comme le Paris Saint-Germain. Ça fait 13 ans que QSI est arrivé, 13 défaites en Ligue des Champions, 13 éliminations, une finale. On s'est fait boire, éliminer, vagabonder par un joueur qui a été formé chez nous. Et là, on voit que concours est aussi éliminé. Donc peut-être que lui, ça pourrait l'intéresser de revenir au FIEF. En tout cas, nous, on t'attend, on voit, on a vu ta saison de l'année dernière où tu as été littéralement euh, mis de côté. 45 buts en une saison Et tu n'es même pas dans le top 10 de, de, de, de, de, de, de, de je ne sais pas quoi Ah là, il faut que tu quittes euh, Leipzig. Il hein. va falloir que tu viennes un petit peu dans un club euh, bon, bah, plus prestigieux mais qui est quand même éliminé comme le tien. Viens au Paris Saint-Germain voilà, c'est chez toi, tu connais toutes les habitudes. Euh, voilà, tu reviens et puis tu quittes l'Allemagne. Même si là-bas, on sait que vous êtes très très bien accueillis, très très bien respectés. Mais là, là, il va falloir que tu reviennes là où tu as commencé le football et que tu montres à tous ces bambins étrangers qui sont au Paris Saint-Germain que la France, là, c'est pas pour rigoler. Tu comprends Parce que là, là, le Paris Saint-Germain, il n'y a que des étrangers. Que des étrangers. Ça veut dire que quand tu leur dis, ouais, il euh, y a le peuple euh, euh, de l'île de France, ils veulent que vous gagnez. Tu penses que les étrangers vont dire quoi Ouais, moi j'ai. c'est pas mon problème, hein. C'est quoi ça là Je les connais pas moi. Eh moi je viens de Rio de Janeiro, je viens de Buenos Aires, l'autre, moi je viens de Madrid, moi je viens de Barcelone, moi euh, je viens de la Corée, moi je viens de là-bas. Qu'est-ce que tu veux faire Tu veux faire quoi Tu veux créer quelle cohésion Hein